Salut les salut les Alors là on se retrouve pour le trog d'un jeu qu'on aime bien, Double Dragon Néon, c'est euh, sur téléchargement sur ps Ouais. C'est sur votre plateforme ou pas Euh... J'espère je que poser des questions, on ne pas à rien. Donc euh, ah bon, bah, bah, hein. c'est sur PS3 ça c'est sûr, après sur le on ne sait pas. Ça reprend le mythique jeu d'arcade Double Dragon et euh, bah, sur le principe, hein, c'est un beat them all donc. Et bah, c'est un jeu cool parce que le titre est en feu. <rire> <rire> voilà, donc c'est vrai. vraiment un jeu d'arcade, assez délirant, mais il était bien remasterisé, je crois, donc c'est gratuit, mais été mis à jour assez correctement. Les graphismes voilà. sont plutôt sympas. jamais été sur les jeux de maçon, mais bon, ah, on joué avec, hein. Euh, donc c'est sûr que c'est vraiment sympa, alors on va parler du, du, du jeu pour euh, les non-connaisseurs, je pense qu'on a pas mal, moi je connaissais pas, avant. Hein. Et de sauver la franchise pour prostituée. Voilà, et donc on peut jouer à deux, c'est beaucoup mieux à deux, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux. on a fait à deux. Parce que, ben, la fois, une chose, un Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa comme jeu parce que euh, il y a une toêt à faire. Et euh... Euh, on peut par exemple appeler son poste, partager ouais. sa vie, euh, attendu, pour on faire attendu, venir les pouvoirs. Ouais, ouais, euh... Donc il y a aussi une, une stratégie autour des, euh, des cassettes de musique qui vous donnent des pouvoirs spéciaux. Donc en fait il y a deux types de cassettes. Donc il y a soit les, euh, les pouvoirs, euh, vous ne me mettez sur la rien pour l'utiliser, soit les pouvoirs permanents. Donc Par exemple, moi, si je tape, je vais un Et on va pouvoir c'est un gros dragon de l'île une fois. Et en ramassant les cassettes, on peut monter les... Il y a quelques magasins, mais en général, c'est surtout des items à ramasser. Les magasins sont trop rares dans ce jeu Ah Ouais, mais je pense que c'est pas le but. À la limite, on voit un peu le level up en revenant ici. Et après, pour jouer à un peu plus de Bah, j'ai typiquement le genre de truc... Oui, par exemple, là, j'ai utilisé le fois. C'est d'ailleurs pour ça que moi je ne joue pas à ce qui parce que ça dans le phare de l'histoire, ça se trouve. Donc ouais, graphiquement parlant, ce que je te disais, c'est quand même vachement bien. Euh, je pense qu'il y a un bon univers graphique, une monture graphique et c'est assez clair. délirant. Alors, dis, à la fin du monde, on peut dire guitare, des trucs comme <rire> ça. Ah oui, la guitare là. Et euh, c'est vrai que ça clignote dans tous les sens. Ça, t'as évité de se faire échelle, canard, moi je m'en ferme. Ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'items à ramasser sur les armes euh, comme ça. C'est assez maniable, parfois il y a des petits bugs mais ça rend le jeu encore plus amusant. Euh, comme par exemple si tu sais qu'on pour euh, ah, ouvrir mais... la porte, ça ne blesse pas et qu'il saute sur place dans l'endroit gros début quand même de Donc, les donc euh, au niveau des coup c'est pas très à l'hiver, c'est voir. Au moins ça a, mérite d'être simple. Euh... Je peux peut-être essayer de vous montrer quelques de vos pouvoirs. Bien... Moi je trouve ça un peu plus mal, parce que enfin, les petits ZMOs que tu as trouvé combinaisons hein, euh, de coups et tout, et à chaque fois ça consomme un peu de la, de la barre... Au, au niveau du nombre de barres c'est pas mal, hein. il n'y en a pas 50. Oui, il y en a que deux, une barre de vie une barre de... Donc c'est assez simple, hein. c'est assez, assez facile. Et il y a, il y a la roulade... Euh. Et du coup pour euh. c'est un peu de Et finir, hein. ah bah on, on a dépassé un peu le temps là, on fait tout le pour une deuxième barre. Ok, donc là on est euh, bah, sur une piste de ski infinie sur une demi-bouche de tyrannosaure. Hein. C'est un peu plus loin dans le jeu. Donc tu dois te battre contre des nanas en plus fait, et tu peux être des nanas en feuilles de... Et des hommes euh, de avec du cœur. Ça. Et que bah, le même pratique, hein. tu vas te battre même tu tout le monde, c'est ça euh je vois que t'as pas le de blanc pour ta deuxième partie alors c'est pas trop de quoi on va parler la BO est sympa ouais la BO est sympa surtout dans le deuxième ou troisième je sais plus pas le je et sinon les mécanismes de jeu c'est beaucoup plus utile dans le jeu étant donné que tu vois j'aime bien après faut savoir manier faut avoir l'air d'un gros besoin de manette à la porte non c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant une cuisine de manette et un peu de l'après-midi à perdre franchement il fait attendre à tout le monde après c'est vrai que c'est un jeu intéressant aussi de par le fait que c'est un jeu d'arcade sur lequel on se vraiment moins tout de suite ouais vois des fois sur le jeu d'arcade j'ai un peu de mal à commencer et là tout de suite on approche tout et franchement, tout de suite, c'est pas si plus que ça, parce que pour en voir bout, on est euh, à l'objet en 5h, Un cas d'oeufs du site, à diminuer en 6h, euh, donc quelque part, euh, par rapport ouais. à la différence de la prix, c'est plutôt pas mal. Il de moins, il y a moins de rapport qualité de prix, si vous cherchez ça. Ouais, plus et, plus euh, euh, bon, ouais. et après, c'est vrai qu'on est dans une ambiance assez, ouais. assez agréable et ça permet d'avoir une bonne entrée en matière avec le Netherclass moi c'est... le euh, euh, ouais, ouais, ouais, je suis pas de, vraiment fan du ouais, pas mafie, ouais, mais pas notre style c'est vraiment un peu qui peu non plus de ouais, ouais, ouais, ouais, le général, ouais, c'est le genre de jeu qui me gâte voilà un genre de un peu à ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment une c'est que début on s'est dit c'est quoi ce jeu il y a un peu de gestion, en mais on prend pas tout tout de suite vous m'avez remarqué des trucs avec ouais. euh, les joueurs les joueurs à l'essai, il n'y a pas de sein. On ne voit pas toujours tout, le monde, ils jouent en anglais, mais l'histoire déjà est marron. C'est au bout d'un moment, en fait en mesure que vous avancez euh... Ouais, oui, après l'histoire, euh, vraiment ce bout là. En gros, vous devriez dire, euh, il y a des moments de l'hélicoptère qui <rire> le va vale à l'envers. Ouais, c'est marrant. C'est quoi, en fait, j'en utilise aussi un fou, il y a des amusants. Ouais. Moi quand même, le moment de l'hélicoptère qui va vale à l'envers, euh, le moment ouais, est... Ah ouais C'est vrai qu'il y a des moments de l'histoire. Donc le méchant de fin de est vraiment la Donc le Il le à la euh, part, euh, Gilles, euh, Gilles, Gilles. Gilles, à la fin la fin euh, euh, euh, Il euh,